Coucou YouTube J'espère que tu vas bien, je vais sur Warzone et je me lance une putain de game de résurgence dès le matin avec les lunettes de soleil. Que des mecs level plus de 100 dans le lobby et pourtant ils pourront rien faire et je vais pas mourir une seule fois de la partie. Je te laisse regarder ça, c'est une petite masterclass. Like, commente et pense à t'abonner. Bisous No scope, entre vision Faut que s'active, aïe a maiguisé Prêt pour les tuer, les massacrés Et en combinaient Pour les ultras, il a atteint les chansres Wouah Les lobbies avec que des niveaux 100 à l'intérieur, on les détruit, chat. Le seul problème avec ces lunettes, c'est que je vois que dalle. Si seulement j'y voyais un peu plus, je pense que je serais meilleur. Je pense pas que j'ai besoin d'être à 100% pour euh, gagner cette partie. Je pense que je vais la gagner quoi qu'il arrive. Le tout avec ces lunettes. Ce qui va être un truc de fou, c'est que le logiciel de triche dont tout le monde parle, tu vois. Mais ils vont le voir dans le reflet des lunettes. Et euh, ça va être la fin, chat. TikTok avait raison. Attends. C'est de la trace, ça. C'est de la jolie trace, ça. Oh mon gouzeux. Attends, mais comment? T'es con Mais arrête de faire ça Mais sans, sans déconner mec, tu t'appelles Brian C'est sérieux, Brian Brian br br Brian Mais tu peux agir comme quelqu'un de normal, t'es pas obligé d'agir comme un Kevin ou un Titouan, putain Pauvre connard, là Toi, c'est Didier, c'est pas du tout Brian, hein, Brian. T'as Didier Tu pourras faire un zoom ici frérot, comme ça on verra l'écran, on verra le logiciel de shit. Tu pourras voir aussi, que... prouver que je suis un robot grâce à ces lunettes. Hein. Je suis bionique frérot, montre-leur. Mettez-moi avec quoi il Putain je, je l'avais pas vu. Chat perché Il arrive à quelle heure, Doui Doui il arrive à. Il arrive à 11h, chat. Merci ah, Chinois pour les... Les... les 12 mois, frérot. Adri pour les 2 mois du chaud. ça c'est de la belle trace Eh, hey, Ruben 1277, je suis désolé T'as chat, j'ai la, la rétine, elle est en train de brûler là à cause des lunettes. Hein. Oh merde. Retire-les. Oh, tu m'as pris pour, pour un salami, frérot, à retirer mes lunettes. Peut-être que le statut de Dieu vivant, tu l'as pas comme ça, frérot. Hein. Le statut de Dieu vivant, il se mérite. Tu fais des trucs pour ça. Tu fais des trucs qui prouvent que t'es le meilleur à tout le monde, pour ça. T'imposes ton respect et ton style. T'as le swag. Let's go! vois chanter, c'est un, un duo Bien joué. le bonjour tout le monde! J'ai les yeux qui brûlent chat!